Quelle est la raison improbable qu'un client m'a sorti pour me convaincre qu'il était capable d'arrêter de fumer Si vous voulez arrêter de fumer, une des conditions sine qua non à votre succès est votre capacité à croire en vous et avoir la certitude que vous allez y arriver. Si vous vous lancez en vous ne sentant pas 100% capable d'aller au bout, vous allez laisser la porte grande ouverte à des mécanismes d'auto-sabotage qui vont finir par vous faire échouer. Je voudrais à ce propos vous raconter une petite histoire, celle d'un de mes anciens coachés qui m'a sorti lors de notre premier entretien, une raison pour le moins improbable pour me convaincre qu'il était capable d'arrêter de fumer. Je vous replace le contexte, ça se passait dans mon cabinet du temps où je ne proposais pas encore mes coachings en ligne. Un monsieur, la cinquantaine, s'assoit devant moi, je le sens plutôt déterminé. Quelques jours auparavant, j'avais demandé au téléphone pourquoi, à son avis, il allait être capable d'arrêter de fumer et à ce moment-là, il n'avait pas su quoi me répondre. Il s'assoit donc devant moi, me regarde dans les yeux, prend un air sérieux et me dit, Monsieur Thiénard, j'ai réfléchi à votre question de l'autre jour et je pense que je vais être capable d'arrêter de fumer tout simplement parce que je ne suis pas plus con qu'un autre. Sur le coup, ça m'a fait rigoler et ça a lancé dans une bonne ambiance notre coaching. Ce qu'il faut retenir, c'est d'une certaine manière, ce monsieur avait raison. Si des millions de personnes dans le monde ont déjà été capables d'arrêter de fumer, alors pourquoi pas lui, et donc pourquoi pas vous Nous sommes tous égaux par rapport à la cigarette, nous avons tous plus ou moins le même corps et le même cerveau, et si des millions de personnes dans le monde ont été capables d'arrêter de fumer, alors vous en êtes capable aussi. Ce monsieur n'était pas plus con qu'un autre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a réussi son sevrage, et que le tabac n'est pour lui maintenant qu'un mauvais souvenir. Et si vous voulez connaître les informations indispensables pour arrêter de fumer, je vous invite à regarder ma masterclass gratuite « Comment réussir son sevrage tabagique », le lien est dans ma bio.